Bonjour à tous, cette vidéo c'est la suite des deux précédentes vidéos donc sur le déballage de l'écran 144Hz ainsi que celle de l'activation du 144Hz sur les jeux et également sur Windows. Si vous ne les avez pas vus, je vous invite à les revoir juste en lien dans la description ou alors sur ma chaîne. Et si vous êtes là, c'est que vous voulez la suite. Je vous en avais parlé et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer G-Sync avec des écrans FreeSync. Avant que ça commence, n'hésite pas à t'abonner, à aimer la vidéo, à la partager mais également à commenter pour me dire ce qui pourrait être amélioré et ce que tu aimerais voir par la suite. On commence tout de suite avec le matériel nécessaire pour le G-Sync. Donc bien évidemment, il vous faut d'abord un écran et une carte graphique. Pour ma part, l'écran, c'est un HP 25MX qui est référencé en tant que G-Sync compatible sur le site de Nvidia. Donc avant d'acheter un écran, n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Vous pouvez avoir de très bonnes surprises et c'est pour ça également que j'ai sélectionné cet écran. Ensuite, j'ai juste relié ma carte graphique Nvidia à mon écran via un câble DisplayPort. Une fois que cela est fait, il faut activer sur votre moniteur le FreeSync en allant dans les réglages de l'OSD et ensuite il faut venir changer les paramètres dans le panneau de configuration de Nvidia. A partir de là, on vous demande de choisir. Il vous suffit juste de sélectionner sur G-Sync compatible et d'appuyer sur appliquer. Il n'y a vraiment rien de plus simple et grâce à ça, vous allez pouvoir profiter de la technologie G-Sync sur un écran FreeSync. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le poser dans les commentaires ou alors sur Discord. Tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à me proposer des sujets de vidéo qui pourraient vous intéresser par la suite. Et n'oubliez pas la formule magique, abonnez, likez, partager commenter et on se voit très vite. Salut